Dire que le 19e siècle européen a été un, un siècle de paix, c'est un peu un abus de langage. Il y a eu des guerres en Europe au 19e siècle. Les Français en savent quelque chose, il y a eu la guerre franco-prussienne, mais si on était en Allemagne, on multiplierait les, les exemples de, de conflits. Mais le 19e siècle a été un siècle de paix relative. L'Europe a été le principal champ de bataille du monde, en gros du milieu du 18e siècle à 1815, et à partir de 1914... Comme on le sait, la guerre va faire un retour terrible. Ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, beaucoup de gens ont pensé que l'Europe le, était en paix. Les Anglais pouvaient le croire très sincèrement, puisqu'il n'y a pas eu de guerre en Grande-Bretagne entre 1815 et, et 1914. Et puis beaucoup de, de penseurs, pensons à Tocqueville par exemple, ont prophétisé l'avènement d'une ère de paix et de... Et de démocratie. Or, si on regarde les choses à l'échelle du monde, évidemment, ça se passe pas comme ça. On a comptabilisé énormément de conflits au 19e siècle dans lesquels les Européens étaient impliqués, mais qui, pour une grande part d'entre eux, ne, ne se passaient pas en Europe. Pourquoi il est intéressant de d'analyser de, de, ces conflits, à mon avis, euh, aujourd'hui, c'est que cette ce premier âge des guerres lointaines, en quelque sorte, au 19e siècle, présente des points communs étonnants avec l'époque que nous vivons depuis la la fin du XXe siècle. Le XIXe siècle, c'est aussi le, le siècle de l'avènement de ce qu'on appelait à l'époque le grand reportage politique et militaire. Donc, C'est le moment où s'inventent les professions de correspondants de guerre. C'est le moment où se mettent en place, dans le cadre des journaux quotidiens, les, les, les, les nouvelles des, des conflits lointains. D'ailleurs, avant même que ce soit des correspondants de guerre ou des reporters appointés par les journaux, c'était les militaires eux-mêmes qui se chargeaient de, de faire passer ce, ces messages-là. C'est par exemple le cas de, de Pierre Lotti, à qui j'avais consacré un livre précédent sur le, la prise des forts de Hué en Anam en 1883. Et puis le 19e siècle, c'est aussi le moment où, ce, ce, enfin, où sont révolutionnées en quelque sorte les, les images de guerre. D'abord parce qu'on multiplie les, les moyens techniques de proposer des images. C'est d'abord le dessin qui le permet, hein, grâce à la gravure sur bois, grâce à la lithographie. Et puis ensuite, c'est évidemment tout l'apport de la photographie, sachant que jusque dans les années 1900, la photographie n'est pas reproductible directement dans les journaux. Donc de toute façon, on passe par le dessin. Et puis euh, euh, euh, ces dessins, ces photographies euh, changent aussi... Euh, la manière de représenter euh, non seulement les combats, mais aussi euh, la vie à l'arrière. Et on se détache d'un certain nombre de représentations de la guerre qui était celle des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais c'est en fait, c'est même la question qui m'a intéressé au départ de cette enquête. C'est que moi, depuis que je suis euh, en âge de comprendre le monde, mon pays et une partie des pays euh, que, dans lesquels je, je suis amené à voyager sont en guerre, sans que moi-même je... J'en Je, subis véritablement les conséquences quand on, quand on nous parle de, de guerre, quand on nous a parlé de guerre récemment ces dernières années, c'était à propos de la guerre contre le Covid. C'était cette guerre-là qu'on était censé avoir menée nous-mêmes, mais pas les, pas les autres conflits. Ces autres conflits se passent loin. Alors loin, ça... Veut ça veut dire quoi En fait, c'est est, est très relatif. Hein. Est-ce que c'était est, est, est si loin dans les années 1990 en Yougoslavie Est-ce que c'est si loin aujourd'hui en Ukraine Parce que Ce qui est certain, c'est que ça ne nous touche pas directement. On, on, pour l'instant, en tout cas, on ne risque pas d'en de, être blessé ou d'en mourir. Et cette expérience singulière qui est la nôtre, eh bien, les Européens du 19e siècle, dans leur immense majorité, l'ont connue. Ils l'ont connu parce que les guerres se passaient loin, mais ils l'ont connu aussi parce que les, les moyens médiatiques d'en de, avoir connaissance se mettaient en place à ce moment-là. Et aussi les moyens médiatiques de s'en indigner, de s'en scandaliser et donc peut-être de faire quelque chose. Et le livre propose une généalogie en quelque sorte de ces modalités de l'indignation en remontant à au combat abolitionniste, au combat contre la traite et l'esclavage, où se mettent en place à ce moment-là des moyens singuliers de scandalisation des opinions publiques afin de faire pression sur les gouvernements. C'est quelque chose qu on, dont on peut retracer l'histoire depuis le combat abolitionniste jusqu'au combat philélène, et puis ensuite jusqu'à toutes les, toutes les guerres lointaines du 19e siècle, jusqu'à l'invention du scandale colonial à la fin du, du 19e siècle. Et c'est toute cette, cette histoire des scandales qui qui est une des, un des moyens de mobilisation de l'opinion publique que le livre se propose d'élucider.